Bon, Adorno, je suis avec les gagnants de la catégorie cinéma. Euh, Rappelez-nous euh, le nom de votre blog Le Pasteur Critique. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être récompensé par un jury de professionnels pour quelque chose qu'on fait avec passion Ah, bah ça fait toujours plaisir, on ne s'y attendait pas. Donc, du coup. Euh... Quand tu t'y attendais pas Tu t'investis pas à fond dans ton blog Bah, si, toujours, mais on fait pas ça que pour les récompenses. Euh, ça, c'est beau. Et ça fait combien de temps que vous avez votre blog le, le, le blog existe depuis 4 ans. Euh, donc, voilà. Nous, on a rejoint l'équipe il y a un an et demi à peu près, un truc comme ça. Avant, c'était Cyril tout seul. Et maintenant, on est 12 rédacteurs, je crois, un truc comme ça. Wow. Ouais, 14, voilà, avec, enfin, on ne va pas faire dans le détail, mais en gros, voilà, on est, on est une petite quinzaine, voilà. Et pourquoi vous avez voulu participer au Golden Blog Award euh, bah alors, je pense qu'on avait envie que le blog soit reconnu, euh, voilà, parce qu'on s'investit énormément, surtout Cyril s'investit à fond, on met énormément de contenu, on essaye d'être vraiment présent sur l'actualité cinéma et on s'est dit que c'était une bonne manière de montrer le travail qu'on faisait, de faire découvrir le blog à plus de monde et euh, voilà de, de faire un truc sympa pour le blog. Quoi. Super Et si euh, là, les, les, peut-être des futurs blogueurs nous regardent, voilà. quel conseil vous allez leur donner pour, euh, pour faire un super blog Moi, je leur conseillerais de, de faire du rédactionnel, de, de créer tous les papiers eux-mêmes, de ne pas traduire d'autres articles ou de faire du contenu pur. quoi voilà Laisser aller, laisser aller sa passion Oui, le, le cinéma, nous on fait de la critique, donc c'est extrêmement subjectif. Et c'est vrai qu'on a pris ce parti pris-là d'être de, de de, à fond dans le subjectif, mais en essayant de faire du, de, du travail qualitatif. quoi, voilà. Bah, la preuve, félicitations. Un petit mot de remerciement aux gens que vous aimez bien Je passe le micro en par Allez, c'est euh, parti. Bah, je Tiens. Merci ma copine, Virginia, et puis bien sûr tous ceux qui bossent sur Le Passeur. Quoi, voilà. Oui, mais pareil, je remercie euh, Célia et puis euh, tout, tous les passeurs qui sont pas là avec nous, euh, particulièrement Michael, le webmaster, euh, qui fait un boulot génial. Moi, je vous remercie d'être là, à toi. Oui, pareil, je remercie <rire> euh, ma nouvelle famille qui est les passeurs. Il y en a quatre ici. Enfin, il y en a trois ici, plus voilà. Je vais pas être très original, je vais remercier. C'est les gens ici les, qui te, tu remercies les, là. Les, les, tous ouais. les passeurs, donc les dix autres qui ne sont pas là, et surtout les Michael. Surtout Michael, sur les gens qui ont voté. Michael, les, bah, les qu on très bien, très remarque. Ouais. Bon bon bon bon bon ah ouais, c'est bon. grâce à eux quand même. Bon. même hein. que, voilà, ça, ah, on n'y pense pas, pas à ça. Merci à tous et bravo en tout cas. Merci à vous. Merci.